Bonjour, vous allez bien Ça va Ouais. <rire> Merci d'être venus euh, nombreux à cette présentation. Je m'appelle Nicolas, je travaille chez Doctolib. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation euh, un petit peu technique, mais pas trop, assez généraliste. Euh, je vais vous raconter quelques aventures. Euh, Docto, c'est une entreprise qui a aidé euh, les Français, les Allemands, les Italiens euh, à prendre des rendez-vous, entre autres, pour se faire vacciner. Durant la crise du Covid, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 et on ne fait pas que ça, vous allez le voir. Et moi, je vais vous raconter euh, comment j'ai vécu ça de l'intérieur. Euh, les trucs sympas, les trucs euh, un peu plus surprenants. Euh, j'ai rejoint Docto en mars 2021 et je suis l'un des, des six principaux engineers. Mon travail, c'est d'aider les développeurs et d'aider euh, aussi euh, euh, l'équipe de la direction technique à mettre les mains dans le cambouis. Et c'est un métier qui est vachement sympa. Je vous laisse lire en fait les, les trois missions, euh, quelle est la mission, enfin les missions de Doctolib. Euh, en parallèle de cela, moi ce que je dirais c'est que les développeurs, euh, l'équipe technique chez Docto, euh, depuis la création de l'entreprise, on a toujours essayé de privilégier des solutions simples, mais pas simplistes. Vous allez m'entendre le répéter plusieurs fois durant la présentation. Euh, on est vraiment anti-complexité, les deux cofondateurs techniques dans l'ADN de Docto ont réussi à, à instiller de la simplicité et à la contre-pied de bah, tout ce qu'on voit en conférence, moi le premier. Euh, et euh, on pense toujours que la complexité est inévitable euh, et moi ce que j'aimerais vous partager c'est que peut-être effectivement, elle est inévitable mais je vais vous montrer un contre-exemple où en fait avec la simplicité ça marche aussi pas mal. Donc on fait des gros efforts pour ne pas subir cette complexité, ça nous demande pas mal de travail. Euh, on est en 2022, au moment où on enregistre ça. Euh, donc on sort euh, d'un confinement, euh, deux vagues de vaccination, des vagues de rendez-vous pour les tests antigéniques encore au mois de janvier. Euh, et donc Docto est une entreprise qui a été euh, mise au, au devant de la scène, particulièrement en France et en Allemagne. Euh, pour vous dire, on a fait, euh, il y a eu un sondage en novembre 2021, on demande à tous euh, les Français de citer des marques euh, qui ont impacté euh, leur vie quotidienne. Et sans surprise, Docto est arrivé numéro 1 sur le fait d'impacter bah, notre quotidien. Je ne sais pas qui est, euh, qui est passé par Docto, mais levez la main, <rire> quasiment toute la salle. Ok, donc je n'ai pas besoin de vous présenter l'entreprise, mais je vais quand même le faire, vous allez voir pourquoi. Euh, en 2019, c'est intéressant, on avait fait une présentation d'architecture à une conférence euh, à Paris et on avait euh, sorti ce mot qui est resté euh, un petit peu dans notre ADN que j'aime bien. Euh, on, on a ce qu'on appelle une boring architecture, une architecture gentiment et doucement ennuyeuse. Euh, donc ça, c'était en 2019 euh, et j'ai repris les slides de la présentation de Nicolas Neyer et de Michel Domenjoud qu'ils ont fait à l'époque. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2019, euh, c'était début 2019, donc on savait pas que le Covid arrivait euh, et on savait pas ce qui allait se passer. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir ben, en 2022, on est de l'autre côté de la montagne. Euh, je vais pas vous comparer tout ce qui s'est passé, mais à cette époque-là, il y avait 50 développeurs. Aujourd'hui, on est 280 développeurs chez Docto. <rire> à cette époque-là, depuis la création de l'entreprise en 2013, on, a, on était content de dire qu'on avait fait 238 millions. d'accord. Rien que pour le mois de décembre dernier, on a fait 63 millions de rendez-vous. Donc en fait, on a fait, c'est une exponentielle. Et nous, on dit, on disait déjà à l'époque la croissance de la croissance. Bah, euh, je peux vous confirmer que ça ne s'est pas arrêté. Euh, Docto ne travaille pas qu'avec euh, nous, euh, les patients. La majorité de l'activité de Docto, c'est les médecins et les hôpitaux. Euh, une activité qui est beaucoup moins connue que celle qui nous a euh, occupés pendant presque deux ans, à savoir la vaccination. Et donc c'est intéressant de regarder un petit peu, de remonter dans le temps et de voir ce qu'on pensait et de remettre ça maintenant au goût du jour et de se dire « mais est-ce qu'ils avaient raison euh, Et s'ils avaient tort, quels sont les points qui ont changé ?» Et c'est ce que je vais vous partager. Donc l'idée de Docto, c'est toujours de prévoir un, un mur d'accord dans différents domaines, la performance, le produit, la croissance, et de voir ce mur euh, et évidemment d'éviter de se le prendre en pleine face, euh, ce qu'on aura réussi sur certaines choses, mais pas tout. Euh, rapidement, pour vous situer où -ce qu on qu'on en est aujourd'hui, on est 2400 personnes, on travaille sur trois pays, euh, l'Allemagne, l'Italie et la France. Euh, de, et on est 500 personnes de côté produits et tech, donc les gens qui construisent le logiciel et on est 280 développeurs. Alors, le grand classique, c'est quoi 280 développeurs faut, pour faire une application d'agenda Elle est où l'arnaque <rire> Je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de 280 personnes et que on ne fait pas qu'une application d'agenda. 2020, le confinement tombe au mois de mars en France et à cette époque-là, on venait juste de lancer la téléconsultation. Elle n'était pas très au point techniquement. Et donc, en 2020, on a mis gratuitement pendant plus d'un an la téléconsultation. Ça a rendu service, bah, par exemple, à des psychologues qui font du suivi de patients et qui ont pu continuer à avoir une activité. Donc, ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Euh, et aujourd'hui, on a 16 millions de téléconsultations réalisées. Donc, vous voyez que c'est assez énorme. On a 60 millions de patients. Donc, euh, voilà, ça fait beaucoup de monde. Il euh, y a plein d'autres chiffres. Je ne vais pas tous les faire. Euh, mais pourquoi je vous montre ça bah Pour vous dire que ça représente pas mal de défis. Ça fait quand même pas mal de, de choses euh, que l'on a rencontrées. Alors, les couleurs ne sont pas terribles. Je suis désolé. Euh, souvent, on me dit aussi « bah oui, mais grâce à la vaccination, vous avez fait x10 ». Non. Pourquoi je dis ça Parce que, alors vous voyez pas très bien, mais en sombre, ce sont les rendez-vous qui sont liés à la vaccination euh, et en pas sombre, <rire> ce sont les autres rendez-vous qui sont l'activité classique de Docto. Euh, et donc au mois de mai 2022, bah on a fait euh, x2 sur le volume de rendez-vous classique. Euh, et comme vous pouvez certainement vous le constater, parce que personne n'a de masque aujourd'hui, euh, l'activité du Covid redescend. Et nous, on continue. Euh, et On a quand même fait x2 en deux ans. Euh, et euh, on parle de millions de rendez-vous. Donc c'est pariant. Euh, L'architecture derrière, qu'est-ce qui s'est passé de 2019 à 2022, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qu'on a gardé Qu'est-ce qu'on a challengé euh, Et puis au niveau de l'organisation, des pratiques, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ces trois dernières années Alors le premier gros changement, c'est qu'en 2021 arrive la vaccination. Euh, la téléconsultation, bon ok, c'est de l'activité, très bien euh, la vaccination en fait, va nous perturber un petit peu notre roadmap et va nous forcer à réagir Alors, rapidement. Et quand je dis rapidement, euh, en février 2021, le Premier ministre de la Santé va à Berlin. Il connaît pas Doctolib en France. Il arrive à Berlin, il voit le centre de vaccination de Berlin et il dit « Ah, c'est quoi ce logiciel ben, ?»« C'est Doctolib, c'est un logiciel français. » Il rentre le samedi, coupe de téléphone à mon patron et le lundi, on avait un nouveau chef de projet qui nous a demandé d'installer ça assez rapidement. Euh, voilà. Donc la vaccination a mis euh, des coups de pied dans notre roadmap et elle nous a forcé à nous réorganiser. Euh, ça c'est pour le côté organisationnel, mais après surtout, surtout, surtout, en fait on a eu, euh, on a eu des petits événements pendant, pendant toute cette année. Et alors il y a des moments où on était au courant qu'il y aurait une annonce à 19h et ainsi de suite, donc on pouvait anticiper ça. Et puis il y a des moments où on ne le savait pas. Et puis, à force de, de se dire bon, ils vont, enfin, on risque de passer à la télévision, on était devenu bon au passage de 20 heures. Donc, j'ai cherché un exemple euh, sur lequel je peux communiquer, que je trouve assez simple. Euh, on est le 28 avril 2021 et euh, notre, notre PDG, euh, Stanislas Neugchato, passe euh, en interview au, à un journal télévisé en France et ça, en fait, pour nous, on sait gérer, pas de problème. On a euh, toute une infrastructure déployée avec du cube, on a des autoscalers, ça marche très bien, ça monte tout seul, et on voit très bien que ça dure 5-6 minutes, et ensuite ça redescend. Donc nous, le 20h, pour nous, c'était un non-événement. Là où ça a changé, je vais vous expliquer un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'avant, en 2020, on faisait des tests de charge, et on faisait des tests de stress sur la plateforme. Et en 2021, j'ai demandé euh, à aller aux équipes SCI, « Mais pourquoi vous avez arrêté ?» Ils m'ont dit, bah, « En fait, euh, ton test de charge, il est là, quoi. » Donc ça, ça a un petit peu changé, euh, mais on est, on est capable de réagir sur ce genre de choses. Et là, on était à 40 millions de transactions par minute. Euh, voilà, on, on, sait, on sait faire ce, ce genre de choses. Le problème, c'est que ça, c'est quand tout va bien. Et de temps en temps, il y a un peu d'exceptionnel et on se prend le mur. Alors, comment on gère l'exceptionnel chez, chez Docto euh, Quelque chose d'assez intéressant. Euh, donc, on... On peut à tout moment, n'importe quelle personne chez Doctolib, euh, je vous montrerai à l'interface, je ne vais pas cliquer sur les boutons, mais je, je peux déclencher une crise, d'accord, en choisissant un domaine, produit, sécurité, ainsi de suite. Euh, c'est quelque chose qui arrive une ou deux fois par jour, donc c'est pas exceptionnel pour le coup. Euh, et on est devenu très très bon, en un an et demi, à ce système de gestion de crise. Euh, au début, c'était un peu artisanal et aujourd'hui, on est vraiment, vraiment bon et tout le monde est formé. Et puis quand vous, quand vous rejoignez Docto, bah vous participez rapidement à des ateliers et on vous met dans ce mindset de, de, de, de gérer euh, bah les, les événements, euh, les événements impromptus. Alors, qu'est ce que c'est qu'une crise Alors ce matin, il y en a une, je vous montrerai tout à l'heure. Un service externe inaccessible. Ce matin, 9h40, Cloudflare pendant 4 minutes a eu des problèmes. Et euh, donc nous euh, on le voit tout de suite dans la prise de rendez-vous sur l'interface de Docto et on a des alertes qui se déclenchent, euh, on reçoit un, un SMS sur son téléphone pour ceux qui sont euh, euh, d'astreinte euh, et puis bah, après je vais vous expliquer comment on gère ça. Donc différentes raisons pour lesquelles on peut avoir des crises, ça peut être bah, on met en production une nouvelle version de Doctolib. Euh, on fait plein de tests mais malgré ça, bah, un coup, euh, quelque chose qu'on n'avait pas vu euh, fait qu'on a des erreurs côté back-end, donc on va pouvoir euh, rollbacker en quelques minutes. Euh, Qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre euh, Parfois on met à jour euh, des parties du logiciel, on pense que tout est bon et puis en fait euh, au support tout d'un coup on a... Euh, je pense pas, on a 60 médecins qui, ou des dentistes qui appellent en nous demandant, il est passé où le bouton Alors, malgré qu'on leur a expliqué ainsi de suite, c'est normal, il faut gérer aussi l'accompagnement. Mais donc, il faut aussi gérer ce genre de situation. On peut avoir des lenteurs, des soucis techniques, tout ça. Donc en fait, dès que quelque chose qui n'est pas prévu et quelque chose qu'on n'arrive pas à réparer automatiquement survient, euh, ou dans le doute, euh, on va sur un, un site qui est en dehors de l'infrastructure d'hébergement, bien entendu, et on déclenche une crise. Ce qui nous permet de mobiliser rapidement des ressources. Et parfois, ça dure cinq minutes et des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, on a une crise. Qu'est-ce qui se passe On va avoir un incident manager. Euh, son rôle, en fait, c'est de coordonner un petit peu euh, les personnes qui vont être présentes euh, dans la salle. Alors, on se retrouve sur un Google Meet. D'accord Sur ce Google Meet, euh, l'incident manager, c'est lui qui va prendre les décisions. C'est stressant parce que souvent, vous n'avez pas toutes les informations et vous devez prendre des décisions. Plus vous réfléchissez, plus vous discutez, plus la situation peut s'empirer. Donc pour euh, nous aider quand on fait ça, on a développé un logiciel avec des scripts, un logiciel qui s'enrichit de bonnes pratiques euh, et qui permet un petit peu de débrancher son cerveau euh, et qui nous aide pour avoir une trame et qui nous force aussi à suivre un script pour reprendre par exemple, euh, est-ce que sur euh, l'équipe sécurité on a un retour, ainsi de suite. Donc on a un outil qu'on a développé en interne qui fait ça. Quand on a des soucis avec le service, euh, on est 2400 chez Docto, il y en a 280 qui sont développeurs mais il faut aussi communiquer à l'intérieur de Docto. Donc on a un communication manager qui va euh, contacter avec des, des canaux dédiés euh, et qui va euh, dire euh, voilà c'est un, un incident grave, léger, on pense qu'il va être résolu dans 3 minutes, dans 3 jours ou ainsi de suite, voilà le, le contournement. On a un scribe, un euh, rôle très important que j'ai vécu, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc le scribe, son rôle, il ne parle pas, lui, il, il ou elle prend des notes, des captures d'écran, recopie des, des requêtes euh, neuroliques, euh, il enregistre tout euh, sur un, un document spécial. Et à la fin de la crise, qu'on aura fini, il va être aussi chargé de coordonner et d'aider avec l'incident de manager pour la rédaction d'un post-mortem. Parce que c'est bien d'avoir des crises, mais si on ne résout pas les problèmes, on ne va faire que ça. Donc, on a tout un framework qui nous permet d'apprendre de, bah, de nos erreurs euh, et qui est super pratique pour retrouver parfois des cas qui nous semblent similaires. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement bien. Donc, l'outil interne, j'en ai déjà parlé. On peut faire appel à des séries pour la partie applicative, pour la partie euh, infrastructure. Donc, on a des gens qui sont d'astreinte. Euh, quand il s'agit de mise en production de code, alors tous les gens qui rejoignent notre équipe en tant que développeur junior ou senior, euh, on leur fait vivre une journée de mise en prod. Donc ça arrive à peu près tous les deux mois parce qu'on est pas mal. Et donc quand vous êtes duty pour le code, bah on vous donne les clés de la voiture. C'est vous qui mettez en, en prod Doctolib. Donc vous avez toute la journée, 10h, 14h et 17h, c'est vous qui décidez si oui ou non la version de master va en prod ou pas. Donc c'est super sympa vous avez 280 amis pour toute la journée, vous devez vous assurer et être confiant, et puis si ça ne marche pas, vous vous retrouvez dans la salle de crise, et puis on revient en arrière. On a aussi parfois les gens de la sécurité, même si ça reste assez rare, et puis en fait, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert. Donc en fait, tous les nouvelles personnes qui rejoignent Docto, je leur dis, allez-y, vous vous connectez, vous coupez la caméra, le micro si vous êtes timide, mais écoutez. Et moi, c'est ce que j'ai fait, les premiers mois où je suis arrivé, je suis arrivé en mars 2021, un mois après la campagne de vaccination en France. Et c'était Las Vegas tous les jours. Il se passait des trucs le matin. Euh, j'ai appris plein de... Alors, qui fait quoi déjà euh, Ok, lui, il a l'air de parler un peu fort. Ah ok, d'accord, c'est grand chef produit. Euh, c'est super intéressant. Vraiment, c'est cool. Donc, euh, on travaille avec pas mal d'outils. Je vous montrerai tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps à la fin, si j'ai du réseau. On travaille avec du Datadog, avec du Neuralink, donc on a pas mal d'outils qui nous permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe sur la plateforme de Docto. On n'a pas accès aux données. Les données sont chiffrées. Je parlerai de sécurité à la fin de la présentation. Euh, nous, ce qu'on va regarder, c'est des données euh, métiers, le nombre de rendez-vous qui sont pris sur la plateforme, euh, le nombre d'utilisateurs actifs, euh, et ainsi de suite. On s'en fiche de savoir le CPU, ou la mémoire, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce, ce qu'on regarde, c'est euh, la santé d'un logiciel, d'un produit. Euh, et c'est super, super important. C'est vraiment dans le mindset euh, qui, qui nous anime. Ça, c'est d'une union que j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vous disais, en temps normal, les crises, on sait à peu près gérer. Sauf que le 12 juillet 2021, c'est un, un lundi. Euh, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais... Euh, assis devant ma télévision et pour les, les Français, ben, le Président de la République annonce la mise en place du pass vaccinal qui était devant sa télé ce soir-là. Voilà. Et euh, comme tous les Français, j'écoute. Euh, nous, on n'a aucune information, c'est pas du tout ce qui va être dit. Euh, donc, euh, c'est plutôt relax, on va dire. Voilà, la plateforme, la plateforme, elle, est, elle, tourne, elle vit sa vie. Et à 20h05, euh, ben, je reçois un SMS euh, déclenchement d'une crise manuelle par un des opérateurs réseau, euh, Simonet. Je dis « Tiens, c'est bizarre ». Donc, je prends mon ordinateur, euh, je m'isole, puis je dis à ma femme, j'arrive pour cinq minutes. Ça va durer 3 heures et demie. <rire> et là où je me dis « Tiens, ça sent un peu le roussi, c'est qu'à à 20h07, je vois « High Crisis ». Et là, ça veut dire vraiment, les mecs, <rire> il se passe un truc. Bon, ok, je me connecte. Et puis, j'arrive, on est 5-6. Euh, et puis Simonet dit à Nicolas euh, tu peux faire le script et donc j'ai euh, écouté voilà j'étais au premier rang et là en fait on se rend compte bah, que le système euh, il n'arrive pas à monter assez vite la particule, l'autoscaler ainsi de suite euh, il fait le mieux qu'il peut mais ça va pas assez vite donc euh, Simonet va forcer le démarrage de plein de machines on sait que la partie run ne marche pas très bien, donc là je vous montrerai l'architecture, mais on se rend compte que dans les dix premières minutes, au niveau CPU sur la partie Ruby on Rails, qui est le cœur de Docto, on est en train d'éclater les, les, les machines, ça marche, mais ceux qui sont rentrés euh, restent assez longtemps parce qu'il y a vraiment de la latence. Donc on augmente la partie run et on constate au bout de 3-4 minutes qu'effectivement bah, les gens commencent à aller plus vite, mais là on se rend compte qu'en fait on a déplacé le problème. Euh, un peu plus tard on voit que la base en lecture commence à prendre cher au niveau du CPU particulièrement euh, et euh, donc on va augmenter euh, le nombre de, de readers Aurora, je parlerai de WS tout à l'heure, euh, on va monter jusqu'à 13 euh, readers, le maximum qu'on peut hein, le, vous ne pouvez pas aller plus loin et on est sur des machines hyper puissantes et comme le disait Franck, justement, il y a une heure, on est sur du storage distribué, donc on n'est pas sur une base classique, on est sur du Postgre, mais il nous faut un seul writer et 13 readers. Un seul writer, c'est une base PG transactionnelle, c'est pas du MongoDB, donc il n'en faut qu'un seul, et on ne peut pas avoir deux writers, d'accord? C'est comme ça, c'est l'architecture. Et après, on a 13 readers pour lire. Et on connaît un petit peu l'activité. On sait que pour la recherche de vaccination, les créneaux de distribu... Enfin, les créneaux de disponibilité, donc tout ça, on connaît bien. Et puis, on, après, on surveille la partie writer, parce que euh, bah, les gens, une fois qu'ils ont pris leur créneau de vaccination, bah, il faut qu'ils euh, confirment leur transaction. Euh, et c'est là qu'on a, a eu un petit peu chaud. C'est là qu'on s'est rendu compte, euh, pendant cette soirée, que euh, si euh, on a frôle, frôlé les limites... Ça s'est bien fini, mais en vrai, il n'y avait pas de plan B. D'accord Donc, quand j'ai dit ça à la com, elle m'a dit ah, Tu veux pas dire ça, Nicolas J'ai dit Bah si <rire> euh, Voilà. Et donc, euh, l'image que j'ai, moi, c'est celle-ci. J'aime bien cette image-là. Vous êtes devant le supermarché pour prendre un créneau de vaccination. Euh, on a mis une salle d'attente avec Claude Flair pour limiter le nombre de gens qui rentraient sur la plateforme. Donc, Claude Flair, c'est notre CDN. Et là, on a joué aux apprentis sorciers parce qu'on n'avait jamais eu autant de visiteurs. Euh, on avait euh, 170 000 transactions par minute. On avait je ne sais plus combien de millions sur la base. Euh, donc au début, on avait réduit à 400 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Mais c'était... pour le coup, le supermarché était vide. Les gens qui étaient intérieurs, euh, c'était bien pour eux. Et on est monté à 800 000. Puis on a, voilà, on a fait le yo-yo pendant, euh, pendant plus de deux heures pour pouvoir comprendre le comportement des gens. Et en fait, ce qui nous manquait, bah, c'est de comprendre ce que vous, vous étiez en train de faire. Donc, on n'a pas euh, les données unitaires de ce que vous faites, mais on peut regarder quand même la base de données. Et on constatait que, bon, OK, la table Appointment prenait beaucoup de, de requêtes, ce n'était pas une surprise, mais on voyait que la table Passion grossissait. Et là, on s'est dit, bah, les gens sont en train d'inscrire euh, leurs enfants, euh, leurs conjoints, et ainsi de suite. Et on sait que le temps moyen pour prendre un rendez-vous quand vous êtes déjà inscrit, c'est deux ou trois minutes. Et là, on voyait que les gens restaient huit ou neuf minutes. C'est vraiment ça, hein. vous rentrez dans le supermarché, vous allez chercher un créneau de vaccination et après vous vous retrouvez à la queue, à la caisse pour payer, en fait, enregistrer votre rendez-vous. Euh, et là, on ne pouvait plus faire grand-chose et puis ça s'est plutôt bien passé. Euh, ce soir-là, on a fait 960 000 rendez-vous confirmés en 3h30. Et euh, je me souviens, vers 23h, il y a un chef qui rentre du restaurant, <rire> hyper gentil. Il arrive, bon, le chef arrive, ok. On est une quinzaine et puis il dit euh, Qu'est-ce que je peux faire Bon, bah, pas grand-chose. Et, euh, et puis, il y en a un qui lui dit « Est-ce qu'on peut laisser quand même tourner tous les serveurs et tout cette nuit ?» Il dit « Ouais, ouais, puis même demain. » Et en fait, on ne savait pas que le lendemain, le mardi 13 juillet, on ferait 1,4 million de rendez-vous toute la journée. Quoi. Donc, pendant 48 heures, on a fait tourner. Euh, bon, là, on n'était pas très CO2 compliant. C'était sympa. Euh, voilà les résultats. Alors, euh, les chiffres ne vont pas vous parler. Donc, je vais vous parler d'argent pour vous donner une idée et aussi pour mettre un peu les choses en perspective. Euh, donc, 14 instances... Euh, c'est des monstres, hein. c'est des machines virtualisées, 960 vCPU, enfin c'est vraiment des gros gros monstres, c'est les plus puissantes qu'on pouvait avoir à cette époque, il y a un an. Euh, combien ça coûte, à votre avis euh, Je vais vous donner la réponse, c'est 14 dollars de l'heure, il y a 730 heures par mois, euh, donc si vous laissez tourner ça pendant un mois, ça vous coûte, euh, je crois, 142 000 dollars. En fait, c'est pas si cher que ça, ça nous a coûté 10 000 euros, rien que pour la partie base de données, sauf que, il y a toute la partie run, il y a plein, plein, plein d'autres euh, machines. Euh, donc, en fait, beaucoup, le chiffre est beaucoup plus important que celui-ci. Mais moi, ce que je dis, c'est que finalement, euh, 10 000 euros pour servir euh, 2,3 millions de rendez-vous aux Français, c'est limite deux heures de consultant, euh, d'un consultant dans la finance au Luxembourg, je ne sais pas, vous, vous me dites voilà. <rire> voilà. Donc, finalement, ce pas si cher que ça, en fait. Hein. OK, du coup... Est-ce qu'elle est toujours si boring, cette, archi cette architecture Et est-ce que, suite à ça, on s'est posé quand même des questions Alors, on s'en est vraiment posé. Il y a des trucs qu'on n'a pas vraiment changé. Il y a le chiffre 1 chez Docto, qu'on aime bien. Euh, il y a le timer qui ne tourne pas. Hein. Je ne sais pas si c'est prévu, mais euh, je suis toujours à 45 minutes. Euh, on aime bien le chiffre 1. Une unité de déploiement. Euh, donc, Doctolib, on fait trois mises à, en prod par jour. On n'a aucun microservice. On a une grosse patate, un gros monolithe qu'on met en production. Euh, imaginez que je, voilà, je vous êtes, vous êtes tous euh, le même code de Docto, puis vous, vous allez faire l'API, vous, vous allez faire les hôpitaux, vous, vous allez faire le site patient et vous allez faire docteur. Donc voilà que ça, comment ça fonctionne. Et c'est hyper simple et ça marche super bien. Euh, du coup, le backend, c'est du Ruby on Rails, ça fait pas forcément rêver, mais c'est une techno qui marche très bien, vraiment sympa. Euh, le frontend, c'est une application React avec beaucoup de TypeScript aujourd'hui. Pour le coup, Docto a beaucoup de code côté front-end puisqu'il y a des données médicales qui sont chiffrées. Le backend ne les a pas, donc c'est le frontend qui bosse. Je pourrais vous en parler pendant des heures si vous voulez. Euh, un seul repo Git aujourd'hui, euh, une plateforme d'intégration continue avec 40 000 tests end-to-end, -end, des, des tests d'interface utilisateur. Ce que je dis souvent, Doctolib fait un peu tout différent, c'est que nous, on n'a pas de triangle de tests. Vous savez, euh, les tests unitaires, il en faut des paquets, l'intégration, puis les tests end-to-end, -end, oh, ah, ces petits trucs parce que ça coûte cher. Ben, nous, on fait un carré et on fait 40 000 tests end-to-end. -end. Ça marche bien pour la qualité des tests. Ça coûte de l'argent. Restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler. Euh, L'architecture, voilà comment c'est. Qu'est-ce qui a changé depuis 2019 C'est qu'on allait sur AWS. En 2019, on était encore chez un hébergeur classique. Le problème, c'est qu'au niveau base de données, on tapait des prix prohibitifs. On avait vraiment des problèmes de scalabilité. Euh, donc fin 2019, bascule sur AWS. Tout est sur Cube. Donc en vrai, on n'a pas d'adhérence forte sur AWS. On, on évite d'utiliser tous les services d'AWS, sauf Aurora sauf Aurora, qui est un storage distribué. Ce n'est pas réellement une base de données distribuée, c'est un storage distribué. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez avoir qu'un seul writer et un nombre de readers fini. Et il y a un an, euh, AWS n'offrait que 14 instances. Mais là, maintenant, ils en ont 20. Ils peuvent monter à 20, et puis monter sur des machines plus puissantes. Pourquoi je vous dis ça Parce que si demain, il y avait une autre campagne de vaccination, on pense que dans les six mois qui viennent, on prendrait plus de machines. Ça nous coûtera 20 000 euros, le 10 000 euros. Et fin de l'histoire, vraiment. C'est important de réfléchir à ça. Euh, et puis voilà, donc la techno, rien d'extraordinaire. Euh, bon, la souveraineté, je ne vous en parlerai pas non plus, on parlera après. Donc Docto, on fait trois mises en prod par jour. Euh, on déploie qu'une seule chose qui va faire les trois pays des quatre langues. Et Doctolib, il y a la partie patient, la partie de rendez-vous que vous, vous connaissez. Euh, mais le cœur de notre activité, c'est un logiciel qui s'appelle Doctolib Practice qui permet de gérer la patientèle quand vous êtes médecin, kiné, dentiste, euh, podologue et ainsi de suite. Euh, c'est ça le logiciel Doctolib en fait donc euh, c'est plutôt ça notre activité, <rire> on travaille avec les hôpitaux, on développe des logiciels nomades, euh, déconnectés par exemple pour euh, les médecins de campagne, pour les infirmières, donc des systèmes qui permettent, bah, quand je suis en race campagne, de préparer ma feuille de santé, et quand je reviens à mon cabinet, hop, j'envoie tout à la, à la sécurité sociale pour les télétransmissions. On a une super boîte à Agnor euh, qu'on a rachetée, des copains euh, qui viennent du monde Java, qui ont développé un produit avec de l'embarqué. Donc chez Docto, on fait aussi du Rust, on fait du Kotlin, on fait du Java. Euh, on a une technologie avec des cartes embarquées. Il n'y a que deux boîtes en France euh, qui font ce système-là, dont Docto, c'est assez sympa. Euh, pourquoi je, je suis parti là-dessus Je ne sais plus. Donc on sait gérer les, les crises, ça, ça on sait faire, euh, et on a, on a pas mal d'outillages. Donc sur cette partie-là, je dirais qu'on n'a pas trop euh, forcément changé. Euh, la base de données, par contre, oui. Oui, sincèrement, la base de données, c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille et on réfléchit. Donc, où on en est aujourd'hui euh, J'ai regardé tout à l'heure, en fait, on est à 14... Là, cet après-midi, on a 14 millions de requêtes par minute sur la base, donc 210 000 requêtes par seconde, là, en ce moment, sachant qu'aujourd'hui, c'est hyper calme, donc c'est une journée euh, hyper calme. Euh, on est à 25 terabytes de données, euh, 13 readers, nombre de CPU. Euh, on a une grosse, grosse base de données. On n'a qu'une seule base de données. Vous allez dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait du sharding et ainsi de suite Parce que toujours cette volonté d'avoir une seule chose à faire, une seule unité administrée et une simplicité en fait euh, qui marche bien. Et toujours cette idée de dire, mais tant que le mur, j'ai pas besoin de le sauter, je vais rester devant. Et ça, c'est pas naturel. On a envie, ah, oh, je vais faire des microservices avec 29 bases. Bon, en fait, non. Pourquoi vous ferez ça euh, Pareil, le coût du stockage a fortement diminué. Alors, en 2019, on n'était pas à 25 terabytes. Euh, pour Docto, en tout cas, c'est un cas qui fonctionne bien. Et n'oubliez pas aussi, c'est que ce sont des données de santé. Il faut que les bases soient chiffrées au repos, en transit. Il y a du chiffrement de bout en bout pour certaines données médicales, pas toutes. Euh, c'est super important d'avoir une technologie qui vous permet de respecter la loi, le secret médical, euh, et techniquement, qu'on ne perde pas vos données de santé et surtout qu'on ne les perd pas dans les 5 ans qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire Si dans 5 ans, vous avez besoin je sais pas, des résultats d'analyse, et que votre médecin, euh, il a pas marqué, euh, il a marqué euh, Data Not Found, qu'est-ce qui se passe vous voyez Et les données n'appartiennent pas à Doctolib, elles appartiennent aux médecins et aux patients. C'est super important, ça. Nous, on est juste euh, un facilitateur, mais légalement, les données ne nous appartiennent pas. Euh, du coup, la base de données, qu'est-ce qui se passe en ce moment Donc là, euh, c'est des slides, là, on est à 20 millions de requêtes, par minute, moi j'ai vu 14 millions cet après-midi, euh, on s'est rendu compte que euh, on pouvait aller encore assez loin. Donc on a un système de, de test de charge qui euh, nous permet, et qu'on a dû réajuster avec la vaccination, mais qui nous permet un petit peu de, de prévoir, de se dire, euh, bon, bah, dans ce cas de figure, euh, combien ça nous coûterait Combien de temps il nous faut pour monter euh, les données euh, Est-ce que ça sera résilient ou pas et à l'époque de ce slide-là, euh, je crois que j'ai fait l'actualisation juste après, on se posait deux questions. Soit on passe à deux bases, sachant que deux bases, pour simplifier, pour Docto, c'est une révolution, pour nous, peut-être pas pour vous, mais pour nous. Et on retire les données secondaires de la base principale et on les met sur une deuxième base. Ou alors l'autre futur, euh, qui est encore à l'étude, ça serait de, de sortir d'Aurora et d'aller évaluer une base plus élastique, donc Citus, Spanner, YugaByte mais toujours avec cette idée de garder notre ADN qui est la simplicité du build et la simplicité du run. Donc, pour nous, il faut que ça reste simple. C'est dans notre ADN, euh, c'est un choix, c'est un choix qui est, qui est, qui est, qui est ce qu'il est. Pour l'instant, là, au moment où je vous parle, en juin 2022, on a mis en œuvre le premier, euh, donc des données secondaires qui ne sont pas critiques pour la prod, euh, on les a sortis euh, sans aucun problème, ça se passe très bien. Euh, et on a travaillé, euh, on a évalué Situ Spanier Yugabyte. Je vous invite à aller voir la présentation de David Gajot et Bertrand Paquet d'Evox France, avril 2021, euh, 22, pardon, euh, qui vous trouverez sur YouTube. Et pendant 45 minutes, ils vous présentent les résultats euh, de notre étude et c'est un travail qu'on continue à faire. D'accord Il y a les équipes de Yugabyte qui sont là aujourd'hui euh, on sait qu'il voilà, faut qu'on continue. On n'a aucune volonté euh, profonde de rester sur AWS, c'est juste qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de solution, euh, d'alternative euh, qui nous permette d'en sortir de manière sereine. Et on ne va pas s'amuser à aller tester euh, des hébergeurs dans lesquels on n'aura pas une confiance absolue. Donc, euh, on ne va pas jouer avec vos données, c'est ça qui est super important pour nous. Et ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de faire le logiciel d'Octolib, ce n'est pas de tester euh, un hébergeur, même s'il est hyper sympa, ok, c'est cool, mais on ne va pas faire ça. On ne fait pas que du Ruby et du TypeScript, on fait plein de technologies, donc on a un radar chez les Docto et si on veut proposer des technologies, par exemple on a viré Redux côté Frontend, on a du React Query en ce moment, voilà, donc si je veux proposer une technologie, moi développeur, j'écris une RFC, je la soumets à tous les développeurs, on a deux semaines de discussion et puis après c'est adopté, mis en attente ou c'est rejeté. Donc c'est un système qui nous permet d'éviter, vous savez, les architectes dans leur tour d'ivoire qui euh, magiquement un jour viennent vous voir et vous demandent de faire des technos. Ben, nous, c'est très démocratique euh, et ça permet d'avoir de, des, des, des produits, des langages, des frameworks, des trucs que, euh, qui viennent, euh, qui viennent de, de nos expériences antérieures. Donc ça, c'est nouveau. Il y a 2010, En 2019, on ne faisait pas ça. Côté équipe, il me reste 45 minutes, c'est formidable. Merci. Côté équipe, euh, en 2019, euh, donc il y avait 50 développeurs et il y avait 120 personnes, avec ces 50 développeurs, euh, côté project tech. Et aujourd'hui, on est 500, donc 500, ça fait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces 500 personnes euh, Il y en a 280 qui commitent sur GitHub et euh, les autres équipes, c'est les équipes produits. Ça, c'est Doctolib, en fait, vu hélicoptère, c'est rectangle de couleurs, ça représente des domaines. Donc, des domaines représentent des logiciels. Euh, le domaine orange, c'est le logiciel Doctolib Practice. Euh, donc, moi, je ne vais pas me casser la figure. Donc, moi, j'interviens sur ces deux domaines-là. Donc, je bosse avec les gens qui font le logiciel Doctolib Practice. Là, il y a 70 développeurs et les gens de la prod. Moi, j'aime bien, je suis un vieux, j'aime bien aller mettre les mains sur euh, les machines. Donc, je bosse avec eux. Et on est six euh, et notre boulot, bah, c'est d'aller aider ces équipes-là. Des, des, des chantiers courts, des chantiers longs. Euh, donc Doctolib est organisé en feature team, euh, et chaque domaine a son indépendance au niveau de la roadmap. Euh, c'est un modèle qui date de 2018-2019. Pour l'instant, c'est un modèle qui continue à fonctionner. Le seul truc qu'on observe, c'est qu'il bah, y a de plus en plus de développeurs. Et alors vous allez dire, mais comment ils se tuent pas euh, quand ils essayent de merger, et ainsi de suite euh, il n'y a pas réellement pour l'instant une nécessité de coordination forte, mais moi je pense euh, que dans les six mois, un an qui viennent, on va quand même avoir besoin euh, d'une architecture un petit peu globale ou au moins d'avoir une gouvernance un petit peu plus globale. Chose qui n'était pas forcément vraie en 2019. Euh, pourquoi je dis ça Parce que bah, un des projets sur lequel je bosse en ce moment, alors moi je fais pas de microservice, d'accord Je fais pas de macro, je fais du modulaire unit, je vais vous expliquer après. Euh, par contre, un projet sur lequel euh, on bosse en ce moment, c'est de prendre toutes les fonctionnalités de Doctolib. Donc les petits rectangles de couleurs, c'est une fonctionnalité. Par exemple, envoyer une feuille euh, à la sécurité sociale en télétransmission, euh, ouvrir un document, euh, prendre un rendez-vous sur Doctolib. Donc c'est des, des petits trucs que vous voyez là. Et là, ce qu'on qu a fait, c'est que je les ai regroupés par, euh, par domaine. Et après, je suis allé voir les équipes. Donc je vais aller voir l'équipe des Oranges. Enfin, euh, chacune des équipes, et je vais leur faire prendre conscience qu'il euh, y a des équipes extérieures qui ne sont pas de leur domaine, mais qui viennent les voir pour euh, euh, soit proposer des services, donc là c'est le chiffrement, euh, soit euh, utiliser des services. Et il y a des gens qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des clients. Parce que comme on est dans un monolithe, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de contrat d'interface. On est dans le monde Ruby, dans le monde Ruby, vous oubliez le pa les paquets de Java et ainsi de suite, donc on peut aller appeler euh, l'autre bout du code, et ainsi de suite. Personne ne le sait, et c'est marrant. Il y en a qui découvrent, qu'ils sont en colocation. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Euh, L'équipe, j'étais à Berlin la semaine dernière, là, ceux qui sont là, ils pensaient qu'ils en étaient propriétaires. leur dis, bah en fait non, vous vivez à plusieurs. Après, ils le savent parce que, bah, ils, ils, ils discutent avec les gens. Voilà. Donc là, en ce moment, euh, le boulot qu'on essaye de, enfin le boulot qu'on fait avec mon équipe. On, on essaye de faire prendre conscience à tous les développeurs, c'est quoi vos frontières, c'est qui vos voisins, pour qui vous êtes client et quels sont vos fournisseurs. Nous, on en est là aujourd'hui parce qu'on a 280 personnes. À 50, vous, vous retrouvez à la machine à café, à 280 répartis sur trois pays, sachant que beaucoup de développeurs bossent en remote de chez eux. Hey, les choses ont changé en trois ans. Hein. Et donc là, on se rend compte... Il nous faut une carte, il nous faut une carte pour pouvoir un petit peu se, se retrouver et ça, c'est un chantier qui est en cours. Ça, c'est un truc où vraiment, on ne sait pas où on met les pieds, mais on sait qu'on a ce besoin-là et on ne peut plus faire par tradition orale. Quoi. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que Docto change parce qu'il y a de plus en plus de développeurs. super important de se dire le nombre de gens influent l'architecture. Quand vous vous baladez dans les couloirs de Docto, vous savez, vous voyez les gens qui font des présentations dans les salles avec les vitres. Moi, j'aime bien, et je m'arrête et je prends des photos. Puis après, je m'en vais en courant <rire> pour les stresser un peu. Euh, sérieusement, bah, en fait, il y a plein de spéciali spéciali spécialisations, un mot qui est dur à dire, euh, chose qui n'était pas vraie il y a trois ans. On a une équipe de 24 personnes rien que pour la sécurité. Donc, des gens qui font la partie compliance, les certifications, on est hébergeur de données de santé, euh, des gens qui font du bug bounty, euh, des gens qui tous les jours euh, s'amusent à arrêter euh, les gens Kevin qui essayent de scraper Doctolib, ou parfois des pays étrangers qui essayent de défoncer notre plateforme. Coucou les pays étrangers. Euh, donc il se passe des choses. Euh, au niveau du code, si on regardait aujourd'hui la, la code base, en fait, le, un seul repository, c'est 500 000 lignes de code, et évidemment que personne ne peut avoir dans sa tête euh, la quantité de code. Donc ce qu'on a initié il y a plus d'un an, et c'est spécifique à Ruby, c'est que avec Ruby on Rails, on peut faire des engines et donc on peut faire des modules pour regrouper du code ensemble. Pour les développeurs Java, je dirais c'est comme si on avait fait des modules Maven. Euh, mais ça va un petit peu plus loin que ça, puisque ça permet de, de, de sortir des, des, des sous-ensembles de votre application... Euh, L'objectif à atteindre, c'est de réduire la charge mentale que moi, développeur, je dois connaître euh, sur mon code. Donc ça, c'est la vue technique et je vous ai parlé du produit avant. Moi, j'aimerais bien que ça, voilà, ça se matche avec le produit. Donc c'est un chantier sur lequel on bosse en ce moment. Je ne vous cache pas que de temps en temps, euh, le côté packaging euh, de la JVM me, me manque. Euh, en rubis, on peut faire du sorbet, on peut faire des trucs, mais c'est quand, quand même une grosse colocation, quoi. Donc euh, voilà. Euh, je vais finir par les, euh, le point où on s'est pris un, un vrai mur. Euh, en, janvier, en janvier, en fait, euh, enfin, depuis le mois d'octobre, les développeurs se plaignaient de la lenteur de la CI. Alors, l'intégration continue chez Doctolib, c'est fait maison. Euh, donc, quand vous êtes développeur et vous poussez sur GitHub, sur une pull request, vous poussez un de vos commits... Euh, quand moi je suis arrivé, il fallait 11, 12 minutes, 13 minutes pour avoir, vous savez, toutes les vérifications pour votre code, votre pull request, et savoir si vous pouviez merger oui ou non. Et fin de l'année, ça commençait un petit peu à ramer, grave, et en janvier, on était à 25 minutes. Pourquoi c'est un problème Parce qu'il n'y bah, a que 8 heures par jour, on va dire, on va dire vous codez 5 heures par jour, d'accord Si sur les 5 heures par jour, vous devez attendre 25 minutes avant de savoir si votre code va être mergé, c'est un problème. Et le pire, c'est qu'avec 50 pull requests par jour, même si votre code est bon, il y a trois copains qui sont passés devant vous et vous devrez reprendre master, remerger, ainsi de suite. Donc, on est rentré dans un, un espèce de deadlock qui est vraiment, là, pour le coup, euh, vraiment pénible. Du coup, il y en a qui commitaient à 22h le soir. Enfin, c'était la fête, quoi. Euh, et là, donc, du coup, euh, David, qui, qui bosse avec moi, a pris ce problème à bras-le-corps sur la partie technique, euh, David Gajot. Euh, vraiment sur la partie Docker. Il a fait un travail de dingue avec euh, Christophe Escobar. Et ils sont allés chercher des personnes, remonter l'équipe, aller vers plus de simplicité. Donc eux, ils ont adressé la partie euh, euh, le technique de la CI. Euh, et puis moi, je me suis dit comment je pourrais faire prendre conscience qu'il y a quand même un petit problème aux développeurs. Donc en février, je suis rentré euh, dans un bureau voir un de mes collègues, qui s'appelle SIVA, et qui travaille dans l'équipe FinOps. Donc c'est les gens qui vous disent combien d'argent on dépense. Et euh, toutes les deux semaines chez Docto, on a les Docto Tech Time le mercredi. Ça dure une heure et demie, euh, enfin une heure. Euh, et on peut faire des présentations de 3, 5 ou 10 minutes. D'accord un, un mini Vox Day toutes les deux semaines. Wow. Euh, c'est souvent des présentations sur ce qu'on fait dans les équipes et tout ça, c'est sympa. Et donc euh, bah, ce jour-là, on s'est amusé. Donc Siva, il avait mis oncle sous au fond. Puis moi, vous voyez, je suis devant un tas Puis bon, il y a les gens là qui nous regardent en se demandant ce, ce qu'on fait. Euh, et en fait, je voulais savoir combien nous coûtait un commit. Donc euh, on a travaillé un petit peu avec Siva. Il euh, y a des slides que je ne peux pas vous montrer, c'est dommage, mais je vais vous montrer ce que j'ai le droit. Euh, on est à 5000 commits sur toutes les branches là, d'accord 5000 commits, au moins, de... là j'ai pris ça vendredi en photo. On dépense à peu près 40 000 euros pour la CI. Combien me coûte un commit ça fait 8 euros le commit. Donc, vous voyez, quand vous regardez une pull request, puis vous voyez votre collègue qui a fait YOLO, YOLO, fixe, fixe, shit, YOLO. Euh, et... <rire> et donc, on a partagé ça. Partagé... Ce n'était pas pour blâmer les gens, c'était juste leur faire prendre conscience que les fuck, fuck, fuck, YOLO, on va peut-être arrêter. Euh, voilà, j'exagère, je suis un peu marseillais, mais voilà. Euh, pourquoi c'est un souci bah, Parce qu'en fait, on ne s'en rendait pas compte. Moi, je ne savais pas que ça me coûtait 8 euros. Euh... Voilà. 2021, vous ne saurez pas combien on paye en tout pour l'hébergement. C'est un chiffre confidentiel. Par contre, ce que j'ai le droit de vous raconter, c'est la répartition. On a 40% de l'argent qui est dépensé pour faire tourner d'octo la prod, les environnements de staging, pré-prod, ainsi de suite, et 60% pour autre chose, dont l'intégration continue qui, euh, en 2021, nous a coûté 17% de notre budget. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est beaucoup ou pas. Moi, je pense que c'est beaucoup. Parce qu'évidemment, personne sur Internet euh, fait ça et personne euh, n'a sorti de papier là-dessus. Moi, je pense que c'est beaucoup d'argent. D'accord C'est pas beaucoup d'argent rapporté euh, au chiffre d'affaires de Docto. Finalement, c'est pas beaucoup d'argent pour fabriquer euh, le logiciel Doctolib. D'accord euh, Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, du coup, sur ce truc-là, bah, on on, qu'est-ce qu'on a fait on a, re, on a viré vachement, vachement de, de code. On est revenu sur des choses beaucoup plus simples. On s'était embarqué dans des dans des trucs vraiment trop compliqués, euh, trop, enfin des trucs avec Docker, ainsi de suite, machin. Ça faisait euh, ça, c'était trop c'était trop compliqué. Euh, on a viré beaucoup de code. Euh, et on a aussi optimisé pour tourner moins de tests. Donc, on regarde euh, quand vous comitez quelque chose, on arrive à calculer un graphe de dépendance et on arrive à exécuter qu'une partie des tests pour votre euh, pull request, votre commit. Et quand vous mergerez sur master, vous passerez dans la, la, la suite complète. Donc, avec plein d'optimisations comme ça, on a réduit euh, le temps alors, pourquoi ça coûte 40 000 euros? C'est parce que quand vous commitez et vous faites euh, un changement sur le code de Doctolib, on va lancer 40 000 tests d'interface. On va prendre un cluster avec 500, entre 500 et 1000 machines sur AWS, des petites machines, pas très puissantes, mais on en prend beaucoup. Et on va spawner vos, vos tests sur un cluster. Euh, donc c'est des tests d'interface de, graphique et on va collecter les résultats euh, et on va vous dire c'est bon, bah ton code n'a rien cassé ou ici en italien, sur cet onglet là euh, sur Android, as pété quelque chose c'est vraiment confortable en tant que développeur hein. c'est vraiment, on, est, euh, on a une QA en temps réel qui est malade mais ça coûte de l'argent donc sur cette partie là c'est encore en cours, euh, on a aussi renforcé l'équipe parce qu'ils étaient que deux, donc on a renforcé l'équipe. J'ai un nouveau collègue qui arrive le 1er juillet qui s'appelle Arnaud Héritier, coucou Arnaud. Euh, donc on renforce, on a pris des personnes, euh, on a aussi arrêté d'utiliser Team City et du code custom, on est sur du GitHub Action. Pourquoi c'est bien bah Parce qu'avant on lançait une machine, et on faisait tout dessus, maintenant on lance des petites actions, puis si vous pétez au bout de la deuxième action, bah, tout le reste on va pas le dépenser. Donc en fait on réduit notre notre notre coût. Je voudrais garder du temps pour les questions, donc je vais skipper la fin. Voilà. Pour conclure, euh, moi, ce que je, personnellement, mon avis, c'est le pragmatisme, ça fonctionne avec la croissance. Ce n'est pas parce que vous avez de la croissance que vous devez tout péter, tout rendre complexe, c'est mon point de vue, et ça marche pour Docto. Je ne dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Euh, faire la dimension pour des crises rares, finalement, est-ce que c'est bien ou pas Je sais pas, mais je suis moins convaincu au bout d'un an. Je me rends compte que finalement... On, euh, même parfois en patientant six mois, bah, AWS sort une technologie plus puissante. Si demain, il y a de la vaccination, je pense sincèrement qu'on réutilisera et on restera sur ce qu'on maîtrise déjà. On essaye toujours de prévoir ce mur, euh, on essaye de bouger, et parfois ça ne marche pas, comme la CI, on se plante et on essaye de corriger. Euh, mais quand on doit corriger, on pense toujours à revenir sur nos fondamentaux, la simplicité. Je vous remercie et je pense que j'ai trois, quatre minutes pour prendre des questions. Je répéterai la question. Merci Nicolas pour cette présentation fabuleuse. Je suis en train Je répéterai la question sinon t'embête pas. Vas-y, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je veux que tu es encore une fois à tête de vue et que la chance ne soit pas un problème. Oui Donc que la... tu vas me dire si je comprends bien la question, est-ce que la partie financière serait un frein euh, Est-ce qu'on se poserait la question en disant c'est trop cher euh, pour revoir Est-ce qu'il y a une technologie disponible qui n'est simplement pas à financière Aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'il y a une techno disponible qui n'est pas notre portée financière La réponse c'est non. Euh, on peut faire tout ce qu'on veut. Après, est-ce que c'est une bonne chose J'en suis pas convaincu. Euh, je sais que sur les 25 terabytes de la base... On a constaté qu'il y avait une utilisation qui n'était pas parfaite. Euh, on stocke des documents dans la base euh, qui sont chiffrés. Euh, ce qui fait que sur PG on a des problèmes qui existent parce qu'on stocke d'énormes documents. Donc je pense qu'on va quand même devoir rembourser euh, des choses. Et j'espère que... Enfin, moi, j'aime bien la, la FinOps. La... Le fait de regarder combien vous dépensez, ça permet d'arbitrer des discussions et parfois couper court à des longs débats. Euh, et je pense que c'est une composante intéressante. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ouais. Juste à côté, ouais Tu as, as parlé de chiffrement. Ma question, ce serait euh, comment vous assurer en fait, d'utiliser les bons algorithmes de la bonne façon Parce ouais. que c'est un sujet assez casse-gueule. Euh... Alors, regarde, j'appuie sur Next parce que je sais que les gens posent cette questions. <rire> c'est normal. Hein, c'est complètement, euh, complètement normal. Euh, je pourrais faire une heure sur euh, comment on sécurise les données. Euh, je vais essayer de faire court. Euh, euh, déjà, il y a... Une partie euh, légale, une obligation légale, on est dans le monde médical et Doctolib est en français certifié HDS, hébergeur de données de santé. Ça force à respecter un cahier des charges qui est très important, notamment aussi sur la réversibilité de vos données. Si Docto euh, s'écroule, comment vous récupérez vos données euh, Comment on s'en assure euh, Sur le chiffrement, on a le chiffrement en repos de la, des bases, on a le chiffrement en transit avec TLS. Et pour certaines données médicales, j'insiste sur le mot « certains », certaines données médicales, on a du chiffrement de bout en bout. On a racheté la société Tanker, société française qui fait cette euh, technologie, euh, et on va au-delà de ce qu'on est obligé de faire légalement. On le fait parce que bah, nous, on est informaticien, et on n'a pas envie de laisser euh, la moindre porte ouverte, euh, la moindre éventualité ou le moindre risque sur, euh, sur les données de santé. Après, si tu veux, je discuterai, je montrerai mes... Je pense que je ne réponds pas exactement à ta question, mais j'essaie de donner. Euh, voilà. Quelqu'un d'autre Il y a une personne là-bas. Euh, J'imagine que vous êtes un client privilégié d'AWS. Est-ce que du coup, vous avez un petit peu d'avant-première, savoir sur quoi il travaille, quand tu as dit tout à l'heure... Alors, on n'est euh... pas un client privilégié, mais on est un client qui n'est pas habituel, Dixit à WS euh... On est dans les plus gros utilisateurs d'Aurora aujourd'hui. Euh, après, euh, on est avec euh, des bons contacts. On travaille euh, complètement en Europe, à Francfort et à Paris, donc avec les équipes qui sont situées à Paris. Euh, ils nous mettent un petit peu dans la boucle, mais pas plus que ça. On pas de... Et après, nous personnellement, euh, notamment sur la souveraineté des données, on fait attention, d'accord. On est très à l'aise avec AWS, on a, on a aucun souci. Mais on reste ouvert, euh, on discute, on a discuté avec euh, les équipes de Scaleway il euh, y, y a six mois, on discute avec euh, les hébergeurs euh, comme OVH. On n'a pas de préférence particulière. En fait, nous, est-ce est que techniquement ça tient la route euh, Oui, non. Euh, est-ce que c'est bon euh, Voilà. On est très, très euh, basique et on est arrivé tardivement sur AWS. Mais hein. vraiment, en euh, 2019, c'est tard. Hein. Ouais. Ouais, au niveau des tests, euh, tu as parlé de 40 000 tests. Quelle est la, la part de ça dans, dans l'IT les équipes de testing par rapport aux devs On n'a pas de testeurs en fait. On a zéro test, enfin zéro humain qui teste. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, on n'a aucun testeur pour l'interface graphique de Docto. On a ces 40 000 tests que nous développeurs on maintient. Euh, ce sont des tests avec toute l'interface euh, en anglais, c'est ni français ni allemand, italien, c'est de l'anglais, euh, sauf pour les tests particuliers. Euh, La seule équipe de test hardware qu'on a, c'est à Niort. Euh, nos équipes, on a 20 personnes qui sont à Niort. Et là, on a du test sur les matériels de l'embarqué avec du Rust et ainsi de suite. Et là, oui, on a des, des gens euh, avec des, robots de, des machines de test pour tester euh, de, de, de, le, le matériel embarqué qu'on construit. Mais sinon, on s'en remet complètement à ce système de test qui, qui, voilà, qui est là. Merci beaucoup. Pour d'autres questions, bah, voilà, je suis là.